Euh, voilà, il me revient la lourde tâche de, de, de conclure cette, cette manifestation. Alors, c'est très difficile. Euh, après euh, les propos qu'on a entendus, notamment des, les brillants propos de, de M. Ibal, je vais essayer d'être à la hauteur, mais heureusement, euh, nous aussi, on est là pour m'appuyer et, et l'aider euh, en ce sens, me soutenir euh, en tout cas. Et Serge Loubet, euh, évidemment. Alors d'abord je voudrais remercier la, la présidente de, de l'association et le conseil d'administration euh, de m'avoir tout simplement euh, choisi pour être la marraine de la manifestation. Euh, c'est vraiment un honneur pour moi et c'est euh, également un, un plaisir, donc j'en suis vraiment ravie. Et, et comme Serge me faisait remarquer euh, malicieusement, et, et Philippe Kern aussi, j'ai été très très attentive. C'était très intéressant. J'ai pris des notes. Bon voilà. Donc c'était c'était vraiment un moment très très intéressant. Alors je voulais aussi euh, féliciter bien évidemment les, les concepteurs de cette manifestation et les, les réalisateurs. C'était c'était parfait sur le sur le plan technique. Monsieur Kowalski que je ne vois pas, qui doit être caché quelque part. C'était c'était c'est fantastique fun. et quelque chose de très très professionnel avec des, mmh. des vidéos fortes, intéressantes et un, un timing tout à, fait, tout à fait parfait. Merci aussi aux, aux acteurs de théâtre de, de Capendu. Alors ça c'était c'était vraiment magique. Alors par contre ils ont du souci à se faire parce que je vois que Thibaut Tournabène est très bon aussi en, en matière de théâtre. Donc je je, je sens que Plein, voilà, plein, plein de choses peuvent, plein de choses peuvent se passer. Voilà, donc cette journée a été très riche, je le disais, et c'est vrai qu'elle s'inscrit, euh, elle en rappelle beaucoup d'autres. Hein, euh, alors euh, une par an pendant neuf ans. Hein, donc j'ai regardé, j'ai repris un petit peu le, le, le fil et Madame la Présidente l'a rappelé en, en introduction. Et, et chacune de, de ces journées a constitué le point d'orgue d'un travail de, de, de recherche qui a été conduit par bon nombre de, de personnes. Et, et la TDI et ses partenaires ont, ont réfléchi sans cesse à la place des, des personnes handicapées dans notre société, euh, sous ses multiples facettes. Alors, je ne reprendrai pas le, le détail des précédentes journées, mais enfin, il y a eu le, le, le, projet, de, le projet personnalisé, enfin, le, le projet de vie. Euh, il y a eu la thématique de, de l'accès aux soins. Il y a eu celle du vieillissement. Euh, il y a eu la, la vulnérabilité, euh, les relations avec les familles, euh, les aidants, euh, le rapport à l'argent euh, était le, le sujet d'aujourd'hui et, et merci à tous les intervenants euh, de nous avoir fait brillamment entrer dans ce sujet qui aurait pu être euh, un peu aride, hein. c'est vrai qu'au départ on pouvait le penser et qui ont évité en tout cas les, les écueils dans lesquels on aurait pu tomber. Alors moi je suis beaucoup moins au cœur des sujets qui ont été traités que la plupart d'entre vous, je les vois davantage d'un œil extérieur, et je vais modestement vous livrer ce que j'en ai ressenti. Alors d'abord, ça c'est une, une constante euh, des manifestations qui ont déjà eu lieu, et c'est une évidence, ce qui transparaissait, c'était la passion euh, des personnes qui, qui, qui intervenaient, euh, l'implication de, des acteurs, et je, je vais en citer euh, quelques-uns, ce n'est pas exhaustif évidemment, euh, les, les, les, délégués, hein, les, les délégués de, de la TDI, euh, le, la, les représentants, j'allais dire, de de banque, que je ne cite, citerai pas bien évidemment euh, les personnes protégées elles-mêmes et, et les exemples concrets qui nous ont été livrés étaient très très intéressants euh, ça nous donne aussi des, des, des mots à méditer euh, je pense à un mot qui a été utilisé celui de bienveillance ça fait partie des, des, des choses sur lesquelles on pourra se, on pourra se pencher euh, ensuite j'ai retenu tout ce qui est apport conceptuel euh, bon, il y a eu de brillantes interventions. Hein, euh, C'était très intéressant de les entendre, mais aussi les apports techniques et, et pratiques euh, qui aideront manifestement à construire des, des actions concrètes pour, pour l'avenir. On, on on peut voir se profiler certaines. Alors, on a beaucoup parlé des, des, des outils de paiement, donc c'est un point très, très intéressant, comment, les, comment les, les améliorer. On a parlé aussi des outils à mettre en place pour recevoir, par exemple, les, les donations. Euh, on a évoqué la, la réflexion sur la possibilité de, de, de mieux jouir de, de son argent lorsqu'on a, a la chance d'en disposer. Euh, en évoquant euh, ben, voilà, les besoins, les désirs comment, euh, comment on gère ça euh, le, on a évoqué aussi alors c'est moins en liaison avec l'argent mais c'est important quand même je crois que c'est l'Abdaïm qui l'a fait le besoin de répit euh, à, prendre, à prendre un tour, ça, ça fait partie des, des sujets euh, on a beaucoup parlé mais je n'y reviendrai pas parce que monsieur Ibal l'a fait brillamment des, des appellations hein, qu'on pourrait revoir qui ne sont pas anodines et sur lesquelles on pourrait se, se pencher Enfin, je crois que le, la TDI a, a illustré avec ses partenaires associatifs euh, que nous avons pu entendre aujourd'hui euh, ce vers quoi euh, il me semble que le, le milieu associatif doit, doit tendre. Alors d'abord, euh, la collaboration entre les structures hein, qui sont euh, bien évidemment euh, complémentaires et, et, pas, et pas concurrentes. Donc ça, c'est un point intéressant, même si euh, chacune doit avoir et garder sa spécificité c'est un point important euh, la collaboration, la, la réflexion en commun euh, qui est sans cesse à améliorer euh, pour les, les services rendus euh, aux adhérents des associations et puis aussi euh, le travail en commun permanent de co-construction qui est nécessaire euh, avec les, les, entre les associations, entre les services de, de l'État, entre les collectivités euh, territoriales, qui nous permettent euh, de, ben, de faire évoluer, hein, tout simplement, euh, euh, la réglementation, la législation, on en, a, on en a beaucoup parlé. Donc un travail de co-construction, euh, dans l'idée qu'il faut avoir un travail euh, ascendant, et n'ont pas se contenter de ce qui redescend du niveau national, par exemple. Voilà, donc merci, merci à nouveau de, de, de la qualité de cette journée. Un, un petit mot pour Serge Loubet, dont j'ai bien compris, je crois avoir compris que c'était la, la dernière animation de ce type de, de, ce type de, de journée. Donc merci, un grand merci en tout cas pour son, son énergie, pour ces temps de, de partage et de réflexion qu'il nous a offert, cette mise en route de, de projets aussi, et je lui souhaite une bonne continuation avec plein de, de réussites. Je sais qu'il y a plein de projets aussi. Et voilà, je crois que nous aussi oui. se joignent à moi. Oui. <rire> oui. Voilà. Merci. Merci. Merci. Euh, merci pour euh, je parle pour le nouveau directeur et pour non. le président qui est là, il y a plusieurs euh, trucs qui ont été relevés, c'est euh, l'argent, le, le droit et l'handicap. Bon, tout ça, il faudra, un de ces quatre, faire une table ronde et discuter euh, <rire> de tout ça. Voilà. Bon, mais, bon, mais, merci. Je, je vous remercie à tous et toutes d'être venus, et nous souhaitons une bonne fin de journée, et pensez à la petite boîte hein